Et salut tout le monde, c'est Luthor, j'espère que ça va très bien. On se retrouve pour le premier tuto sur eFootball, le vrai jeu. Donc aujourd'hui, ça va être un tuto qui m'a été beaucoup demandé. Je vais vous expliquer et vous montrer comment entraîner ses joueurs et comment augmenter certaines capacités. Vous allez également voir que c'est grâce à ces entraînements eh ben, qu'on va pouvoir euh, augmenter également le collectif de son équipe. Si les tutos te plaisent, le like, l'abonnement, c'est parti. Alors la première chose, c'est que vous pouvez vous apercevoir que mon niveau de style de jeu d'équipe est à 79, donc 79 sur 99. On se rend compte que bah, mon collectif n'est pas fou et ça va impacter bien sûr la note de mes joueurs. Quand vous appuyez sur carré, euh, style de jeu de l'équipe, vous voyez que là, il euh, y a une note en bas de chaque joueur. Donc on voit que mon Dembélé est à 94, mon Hakimi est à 92, ça c'est parce que je les ai entraînés. Mais on voit que j'ai des joueurs qui sont très bas. Et là, il va falloir également dépenser des points pour les entraîner par rapport à mon style de jeu. Donc moi, je suis en style de jeu contre rapide. Et on voit que, euh, suivant ce que je vais choisir, possession, euh, contre deux ballons, etc., bah, en fait, on va avoir une entente différente. Alors, on va aller du coup dans le vif du sujet et on va aller entraîner ces joueurs. Donc pour entraîner ces joueurs, merci bien, ça fait plaisir. Merci bien, ça fait plaisir. Pour aller entraîner ces joueurs, on va aller... Dans mon équipe, joueur. Là, on va choisir ses joueurs. Donc, par exemple, on va commencer avec Koundé. Koundé, on va regarder. Koundé, vous voyez à droite qu'au niveau contre rapide, il n'a que 66 d'entente. Donc, c'est euh, bah, pas assez. Et du coup, euh, il est au niveau 1 sur 27. Ça, vous voyez ça à gauche. Donc, on va faire carré. Entraîner un niveau. Et là, on va voir qu'on va devoir dépenser des entraîneurs. Donc, par exemple, j'ai euh, des entraîneurs de 1000. Voilà, des entraîneurs de 1000 XP. Allez, on va lui en mettre deux. Ensuite, on va faire triangle suivre l'entraînement, procéder. Là, notre compte du coup, voilà, a été entraîné. Il a gagné 6 niveaux. Donc, pour l'instant. Bah, ça n'a rien changé. Vous me dites, bah là, ça n'a rien changé. Oui, parce que c'est pas tout. Maintenant, il va falloir aller dépenser les points de progression qu'on a gagnés. Donc, regardez maintenant sous son niveau, on a points de progression 10. Donc, on a 10 points de progression à aller allouer à Koundé. Là, on va faire carré. Donc, quand on va dans progression de joueur, on voit les statistiques. Voilà. Là, on va pouvoir les augmenter. Et on voit la maîtrise du style de jeu d'équipe. C'est grâce à cette maîtrise de style de jeu d'équipe que l'on va pouvoir augmenter son entente, vous voyez, contre rapide. Donc, les trois premiers points, voilà, là ça nous coûte euh, trois points, et du coup, on est à 96, voilà, je peux pas augmenter plus, 96, je fais rond. Ensuite, je vais aller dans Statistiques de joueurs, et là, je vais avoir plusieurs choses, plusieurs choix. Donc, bien sûr, gardien, là, ça sert à rien. Défense, on voit que défense, ça augmente conscience défensive, tacle, agressivité, engagement physique. Puissance acrobatique, saut et contact physique, donc ça peut être important, un contact physique pour un défenseur. Force dans le bas du corps, ça va augmenter son endurance et sa vitesse. Dextérité, l'accélération, l'équilibre. Dribble, bon, c'est dribble, passe, c'est passe, tire, la finition. Donc là, on est sur un défenseur. Moi, je vais lui mettre, je vais lui mettre trois points. 3 points dans, euh, dans euh, le, la défense, donc vous voyez que ça augmente. Euh, immédiatement les statistiques. Et si je veux passer à 4 points, là, regardez, en fait, ça va me coûter 2 points maintenant, 2 points pour passer un niveau. Donc, une fois qu'on a dépassé les 3, une fois qu'on a dépassé les 3, ça nous coûte 2 points pour un niveau. Donc, vous voyez, il va falloir être un petit peu stratégique. Donc, moi, je vais préférer dépenser euh, 4 points ici et je vais avoir envie euh, peut-être de dépenser dans la force euh, de lui dépenser trois autres points pour augmenter un petit peu sa vitesse. Ensuite, on va faire rond. Et là, du coup, on va faire utiliser ses points. Parce que si vous ne faites pas ça, si vous revenez en arrière, bah, en fait, ça ne fonctionne pas. Utilisez ses points. On voit que du coup, mon Jules Condé est passé de 83 en note Et on voit que ses statistiques ont été augmentées. Et bah, bien sûr, du coup, en contre rapide, il a 96. Donc ça, c'est plutôt cool. Petit conseil Pensez à verrouiller vos joueurs, ça évite de faire des bêtises. Voilà mon Jules Koundé. Donc bien sûr, euh, on va faire pareil avec euh, bah, euh, tous les joueurs, hein, puisque là, euh, il va falloir augmenter tous les joueurs. Donc vous voyez que Dembele, je l'ai déjà fait. Donc on va pouvoir changer l'affichage pour voir un petit peu les niveaux. Oliver Kahn, ce n'est pas fait. Patrick Vieira. Bon, Patrick Vieira, c'est un petit peu la pierre angulaire de mon équipe. Patrick Vieira de France 2001, donc carré. Entraînement de niveau, Patoche, il mérite d'avoir pas mal d'entraînement, suivre l'entraînement, mon Patoche, ça lui a donné 8 points de progression. Donc vous voyez que les légendes, euh, enfin, suivant les joueurs, on voit que Patrick, euh, Patrick Vieira, lui, euh, bah, lui, il va avoir que 10 niveaux, donc on ne va pas avoir énormément de points à dépenser, donc il va falloir faire très attention et pas entraîner euh, n'importe quoi. Tu vois, si tu mets tout dans tes stats… Bah, le Patoche, il n'aura pas beaucoup en, en, en collectif Donc là, il va déjà falloir que je dépense sur mes 8 2 points pour avoir le bon collectif Ensuite, statistiques Il faut, faut regarder un petit peu les gars Là, là c'est du football hein. euh, pas, Alors, mon Patrick, je vois que bon, Les tirs, je m'en fous Les passes, 80, ça me suffit pour son poste Les dribbles, j'en ai pas besoin Dextérité, accélération, équilibre Bon, ça pourrait être mieux vous voyez, il a, il a quand même des notes un peu basses dans certains trucs. Hein. Euh, force, endurance. Donc là, force, endurance, je vais lui mettre 3 points. Défense, défense, ça me suffit. Défense, ça me suffit. Euh, je me demande si je ne vais pas lui mettre... Euh... Après, ça dépend. Ça dépend hein. Si votre Viera, vous le jouez MR, peut-être augmenter plutôt la dextérité. Vous voyez Par contre, si vous le jouez pur MDF comme moi... Bah, Peut-être plutôt augmenter, euh, voilà, la, augmenter la défense. Hein je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc, je pense qu'on va faire ça. Mais il faut faire des choix. Hein. On ne peut pas tout faire. Et c'est ça qui est bien. Et euh, votre Viera ne sera pas le même euh, que mon Viera, même quand il sera maxé. Donc, Viera, bam, 93. On voit un petit peu grosse stats défensive. En attaque, c'est pas mal au niveau des passes, des dribbles. Par contre, vitesse, il est un petit peu lent. Mais bon, ça va. Euh, il a beaucoup d'endurance, donc ça c'est cool. Et bien sûr, il a 95 en contre rapide. On va en faire un autre. On va faire, euh, bon, on va faire Campbell. Hein. Campbell, euh, mon meilleur défenseur. Pareil, gestion, entraînement. Bon, je pense que maintenant vous avez compris. Campbell, on va lui mettre 2-4000. Suivre l'entraînement. Voilà. Ensuite, progression. Pareil, style. Alors là, vous voyez qu'en contre rapide, Campbell, pff, il, me coûte, euh, il me coûte très très cher. Hein. Il me coûte déjà 4 points en contre rapide. Donc là, euh, je ne vais pas avoir beaucoup à, à, à dépenser. Je vais mettre 4 points. Euh, vitesse. Alors vitesse, il se place tellement bien. Je pense que je vais euh, peut-être voir si je, mets, euh, si je mets un point. Ouais. Peut-être. Euh, peut-être plutôt défensif. Ouais, je vais lui mettre tout en défense. Vu que j'ai un Koundé qui est plutôt rapide à côté. Voilà. Alors là, ce qui ce ce est intéressant, c'est que regardez. Si, euh, as, par exemple, je décide de passer en possession, bah, en fait, les points que j'ai utilisés là, ils seront un petit peu perdus. Parce qu'en possession, vous voyez qu'il a que 65. Donc, bien sûr, euh, ça va être un petit peu compliqué. Des points, on va pouvoir en avoir de différentes façons. Et donc, vous voyez qu'au fur et à mesure, des... des, des des matchs, vous allez gagner des points également euh, à, à, à dépenser. Hein. Là, là, Tout ce que j'ai fait là, c'est parce que j'ai gagné des points euh, en faisant des matchs. Donc, vous allez pouvoir également acheter euh, des entraînements quand vous, allez, quand vous allez ici dans boutique. Donc, pour l'instant, on ne peut pas faire grand chose, mais dans Points et football, article, là, vous allez pouvoir acheter des points. Donc, bien sûr, avec des pièces qu'on gagnera plus tard dans divers événements. Voilà les copains, j'espère que ce premier tuto vous sera utile. En tout cas, moi, je pense que ça vous sera utile. Dites-moi dans les commentaires le prochain tuto qu'il faut que je vous fasse en urgence. Parce que voilà, je sais qu'il y en a qui sont un petit peu perdus sur plein de choses. C'était Luthor, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Des gros bisous. Ciao les gars.